On ben, a aujourd'hui quand même beaucoup de voies faciles. Bon, évidemment, la qualité du Bioux, c'est les trous. Quoi. Donc, euh, les petits, les gros, les moyens. Euh. C'est vraiment l'endroit en France où on a connu tout le développement de l'escalade. Dans les années 80, un grimpeur d'escalade de, libre qui voulait se confronter aux, aux voies les plus dures du monde venait à Bioux. Les ateliers pour les débutants. Donc avec de l'escalade encordée, de l'escalade sur bloc, de la baby escalade à partir de 4 ans, de la randonnée verticale qu'on appelle verticale rando avec une descente en rappel, et des ateliers pour les grimpeurs confirmés, avec de l'escalade traditionnelle qu que l'on appelle plus communément l'escalade trad. Possibilité de bivouaquer en paroi soit en hamac, soit sur Portal Edge. Et puis en plus, on va vous concocter un petit challenge entre le niveau 5 et le niveau 8C qui vous permettra de visiter ou de revisiter les voies mythiques de Bux avec à la clé des lots à gagner.